Tout est en train de se casser la gueule. Il y a des, des, des scandales qui éclatent tous les jours, des scandales médicaux, des scandales financiers. Donc on voit que tout, tout sur, ce, sur quoi ça a été construit, c'est en train de se casser la figure. Donc franchement, euh, en ce moment, euh, je suis très content parce que je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Euh, que notre petit manu premier, il va quand même devoir... Euh, euh, revoir peut-être un peu sa copie et que tous ces, et je, je dis aussi à tous les députés les sénateurs qui ont voté des lois totalement illégales et qui continuent à les voter, faites attention à, à vous, parce que vous serez un jour convoqué à titre personnel devant les tribunaux pénaux, parce que je rappelle qu'on n'a pas le droit d'imposer un produit expérimental, c'est contraire à tous les, toutes les lois nationales, à tous les traités internationaux, contraire au Code de Nuremberg. Qui fassent très attention, c'est mon message, donc euh, ouvrez les yeux et refuser de continuer dans la collaboration. Vous avez le devoir de dire non. Il faut se souvenir de l'histoire de l'occupation allemande. Tout le monde s'est couché. Et puis après, ils étaient tous résistants d'un seul coup. Bon, j'espère qu'il y aura de plus en plus de résistants. Moi, je ne me sens pas résistant. Je me sens simplement éveillé. Je pense qu'il faut être du côté de la lumière et la lumière elle est en train d'arriver partout, euh, au niveau mondial, on voit ça bouge partout. Donc euh, moi je suis très heureux et je pense qu'on a vécu une période terrible, et il fallait peut-être vivre cette période terrible pour un renouveau. Et moi je suis très optimiste, je suis persuadé qu'il y aura un renouveau dans la médecine, dans la recherche, dans tout ça. Et, et, et voilà, donc euh, c'est un message d'espoir.